Hier soir j'ai revu le premier X-Men. Ouais, c'est pas la première fois que tu le revois, non Que tu le re, re, re, re, revois, là Je fais ça tous les ans, il est sorti il y a un certain, il y a un certain temps, mais mm. ça m'a permis de, de directement euh, être frappé par, euh, par, par quelque chose, comme une espèce d'illumination, ah, ouais. de me rendre compte que les griffes de Wolverine, ça ne marche pas du tout en fait. Ah bah c'est un peu dommage, parce que je crois que c'est un peu la base de son personnage. Enfin. Oui, non mais alors ça marche pour découper les gens une fois qu'elles sont sorties, mais c'est là le problème. Parce que soit il les a dans l'avant-bras, oui. et dans ce cas-là, au moment où ça sort, ça lui pète le poignet, ah, et oui. le temps qu'il se guérissent le poignet, c'est ça. Ça plus mal que de juste passer à travers la peau Vous euh, voyez, il, il, il est en train de se battre comme ça Du coup ah, avec ouais, ses ouais. poignées pétées, ça, ça marche pas Ou alors il les a dans la main et dans ce cas-là quand ça sort, et ben ça fait 10 cm Donc c'est sympa mais c'est mignon mmh, va... mmh. Bah, en fait c'est ça elles sont elles sont et dans la main et dans l'avant-bras elles font tout... Ah mais non, parce que là, si, si elles sont là, tu ne peux pas bouger le poignet, c'est ça et bah, tu, te, tu te retrouves à, à faire en fait le, sa, sa version Lego ou le Playmobil, mobile, quoi. Ouais, dans le quotidien, c'est handicapant. C'est chiant, ouais. ouais. ouais. Et ils s'appelaient pas Serval en, en français, Wolverine, avant Non, mais c'est parce qu'ils ont pas voulu euh, traduire Wolverine ou Wolverine en français euh, dans les, entre, entre les années 70 et 90. Ah même, non, comme, le, le, Wolverine, c'est quoi la traduction française, du coup, si c'est pas Serval Glouton. Ah c'est carrément pas... Un euh, bah, glouton. un glouton ça marche pas, hein. oh, c'est nul. Et c'est dommage parce qu'un parce qu glouton c'est hyper agressif. C'est genre ça fait 20 kg et ça, ça, ça défonce des caribous. Enfin, ah non mais c'est fou. Ce je, je crois que ça fait 1 mètre pour 15 kg genre un glouton. Euh, donc c'est à peu près les dimensions d'un enfant de 3 ans en fait. Un caribou ça fait quoi 500 kg 600 kg C'est drôle d'image. Ça a des griffes rétractiles d'ailleurs. Mm. Au fond, je vois pas trop quel chemin évolutif a pu conduire un animal à avoir des griffes rétractibles qui lui transpercent la peau, lui défoncent les poignets à chaque fois. Bah, je comprends pas ce truc-là. Vous connaissez euh, Trichobatrachus robustus Ah, c'est bon. Non. En fait, euh, non Trichobatrachus robustus, c'est une grenouille euh, d'Afrique centrale oui, qui bien. peut se casser les, les os de la main grâce à un muscle spécialement fait pour. Et donc, euh, elle a des griffes qui lui transpercent la peau Exactement. Oui. Alors, en fait, elle peut se faire une griffe de manière traumatique en... en se faisant une fracture ouverte. Vous devriez aller voir à quoi ça ressemble, c'est rigolo, elle a les, les bacchantes de Wolverine, justement. Batracus robustus, ça veut dire la grenouille qui a des poils. Ouais, Sauf oui, qu'elle a pas vraiment des poils. En fait, c'est des espèces de filaments okay. de sa peau qui lui permettent de s'oxygéner. Mais comme ça ressemble à des poils, les gens l'appellent grenouille Wolverine. Trop ah, bien. À cause de Wolverine. Trop bien. Euh... Euh, d'habitude, en fait, c'est cool de venir euh, digresser, là, mais d'habitude, il y, y a des vrais scientifiques qui viennent, qui sont dans le bar, et puis d'un coup, ils se retournent, ils apparaissent, puis ils racontent des trucs super intéressants. C'est magique, ils s'installent là où t'es ouais. comme ça. Et, et les grenouilles, c'est super, mais c'est pas trop ce qu'on avait prévu. Et je pense que là, il y a un scientifique qui est dans le bar, et qui, doit, oui. par, qui est là, par exemple. Voilà, voilà. vous, vous êtes scientifique, Bonjour. vous voulez pas vous installer avec nous, par exemple Ah, mais avec plaisir, je suis ingénieur. Je... T'as lu, bah ouais, lu un livre Ouais, t'as lu un livre, toi, non Ouais, je suis là-dessus. Euh, Jean-Célestin Steyer, un euh, antivis comparé des espèces imaginaires, Chewbacca, Totoro... Ok, c'est un scientifique qui, fait, qui explique la science-fiction avec son regard de scientifique, un peu comme Roland Lehouc en physique, mais là, c'est en biologie, c'est ça Exactement. Ok. Mais c'est trop bien de faire ça, finalement. Euh, c'est... Réfléchir à l'anatomie de Totoro, ou à euh, un tiktalik du Dévonien, c'est un peu le même exercice euh, mental, finalement. C'est quelqu'un imaginaire. Euh, je pense que c'est Totoro, ah oui. euh, mais, mais un tiktalik, c'est complètement barré. Euh, tu sais, se, se projeter dans le passé, dans le futur, euh, dans un univers parallèle, ouais. euh, voilà, c'est un exercice intellectuel qui, qui est très puissant. C'est un peu comme imaginer des protocoles en cas d'invasion zombie. On sait qu'il n'y aura pas d'épidémie de zombies, mais c'est juste que ça permet de se préparer à la prochaine épidémie qui pourra arriver dans deux ans en Chine. Ah oui. Finalement, c'est un espèce d'exercice d'étirement du cerveau, tu vois, pour, pour pas se faire un claquage euh, le, le jour venu, tu vois, là où, là où la connaissance scientifique, ça s'est fait... Touch se se Pour soulever des trucs lourds, tu vois, alors que là, c'est plutôt pour, pour le jour où un truc vraiment improbable va arriver, ce qui est en biologie, <rire> quasiment chaque découverte, en fait, âge, et bah tu te fais pas de claquage. faudrait qu'on parle aussi de, de, de la découverte des plantes carnivores, genre les dionnés à mouches c'est marrant parce que Charles Darwin a exactement la même réaction quand il, quand il les a découverts. Mais... Oui, mais en même temps, comment ça se fait Enfin, comment Enfin, je veux dire, les, les, les lois de la nature, juste, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une convergence évolutive Ou bien est-ce que ces est gens partagent tous une caractéristique d'un ancêtre commun hein je, sais, je sais, je sais, je sais, mais finalement, on est d'accord que euh, c'est jamais qu'une feuille qui est un peu sensible et qui se referme sur elle-même, mais le truc a pas de système nerveux, il a pas de tube digestif, il continue à faire de la photosynthèse, donc euh, au final je sais même pas si on peut appeler ça manger. Ouais. Gros claquage euh, quand tu vois un ornithorynque pour la première fois aussi. quand on en a ramené un à, aux soi-disant spécialistes de l'Australie à Londres, les, les, les types ont rigolé, je pense, en... En, en pensant que c'était un canular, enfin, c'est même un animal avec un bec de canard, euh, des poils, une queue de castor... Donc, qui pond des œufs. C'était un faux truc, euh, bah, pas un taxidermiste quoi. Le, le truc a un, un, un, un dard, il pond des œufs et il soigne du lait directement par la peau, je veux dire, ah. même pour l'Australie c'est chelou Et le marsupilamie aussi, il pond des œufs. Du coup, euh, ça en fait un monotrème comme l'ornithorac mm -hmm. ah. ah, ouais. C'est pas du tout un marsupial comme pourrait le laisser penser le, le nom, quoi et Totoro, là, on parlait de Totoro tout à l'heure. Comment, comment, comment il explique ça, ton livre, euh, qu'un animal qui fait deux mètres de haut arrive à faire des bonds gigantesques, comme ça Ouais, alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que Totoro, en fait, il est hyper léger. Parce euh, que... euh, oui, mais alors, parce que, bah, déjà, pour commencer, il aurait les os creux, comme les, les oiseaux, ou les, les ptérosaures, ou je sais pas quoi. Et en plus, il aurait des poches un peu partout qu'il pourrait remplir avec du, du gaz, genre de l'hélium, par exemple, pour le rendre encore plus léger, ce qui lui permettrait de conserver son volume. Alors moi, ma théorie personnelle, c'est qu'en fait, euh, quand il digère, je pense qu'il fait euh, du gaz, justement, genre de... Il fait de l'hélium, et après, quand il pète, il fait des séries comme, comme ça. ça. Alors, on a, on a déjà parlé de, de, de, de caca, par Donc, contre, c'est intéressant euh, l'idée des poches, parce que c'est un peu ce que font les poissons là, avec leur vessie natatoire, là. Ils arrivent à, à gérer leur flottabilité dans l'eau, mais finalement, l'air, c'est un fluide aussi. Peut-être qu'on pourrait imaginer un animal qui... qui ferait ça. C'est tellement vaste tous les animaux qu'on pourrait réussir à imaginer. En fait, c'est un peu comme les formes de vie extraterrestres. Formes de vie extraterrestres les plus plausibles, c'est certainement celles qu'on aurait le plus de mal à imaginer, les plus improbables, mmh. des trucs qu'on n'arriverait même pas à reconnaître comme étant de la vie. Dans les torinques. Ouais. Oui. Les cailloux. cailloux. Euh, Excusez-moi, messieurs, euh, on va fermer. Faudrait peut-être partir là. Oui, ça fait 14 hein. épisodes qu'on est là. Hein. Ouais. Plus réel. Vous avez vu le film Ex Machina Non. Ouais, non. Non. Mais c'est pas des extraterrestres Non, mais c'est un bon film. Ouais, c'est ouais. un bon film. Tu nous ressers un Et vous portez après mmh. Ah oui, on attend un chercheur. Premier, après, c'est le dernier, mais oh, il y a un chercheur qui va arriver. Ouais. Il y a chercheurs qui arrive en de la nuit. Non, c'est un...